L'autre à la fête et que moi je reste à la maison, j'aurai un avantage. Je m'amuserai plus tard. Je travaille dur maintenant et l'autre partie de ma vie, je ferai ce que je veux. C'était ma mentalité. Je ne vais pas laisser mes jeunes années pour des fêtes et m'inquiéter de comment je vais m'en sortir, comment je vais prendre soin de ma famille, comment je